Dans ce livre, je ne dis absolument rien de nouveau. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes ou des clous qui ont été plantés par d'autres. Et c'est plutôt ça qui la question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après des décennies de féminisme, on a encore euh, besoin, enfin moi en tout cas, d'écrire euh, un livre euh, de cette nature-là. C'est euh, essayer de comprendre pourquoi cette espèce de misogynie tenace a traversé euh, les, les siècles et comment le féminisme se heurte toujours à, à cette chose donc il suffit juste de raconter encore une fois une expérience très personnelle mais en même temps très banale et en même temps extrêmement partagée et euh, je pense que c'est la seule manière de faire euh, avancer les choses en partageant une euh, une expérience personnelle euh, et qui malheureusement trouve écho en beaucoup beaucoup de femmes parce que c'est vrai que cette question euh, de de la vulnérabilité de la femme euh, elle se pose à à nous toutes au cours de notre existence euh, à tout instant toutes les femmes seront un jour ou l'autre euh, diminuées ou agressées verbalement ou physiquement voilà c'est on n'y échappe pas oui c'est vrai que moi j'ai recours à l'humour euh, d'abord par goût personnel c'est à dire que c'est quelque chose euh, que j'emploie et que j'emploie le plus facilement et que c'est ma pente disons c'est ma pente naturelle euh, et aussi c'est vrai que l'humour permet de faire entendre des choses euh, qui ne le serait pas autrement. Ça me semble plus judicieux d'interroger de, euh, des comportements ou de faire en sorte que certains hommes et, et les femmes s'interrogent sur leur position de, dans le monde, sur leur adhésion euh, à la cause féministe, en employant l'humour. Parce que ça me semble être le meilleur moyen euh, de parvenir à dire des choses euh, qui sont à la fois euh, radicales, mais qui sont audibles. C'est un très très bon vecteur, l'humour, c'est un très bon lubrifiant à la fois social et dans la littérature. On oublie parfois que c'est même peut-être le fondement même de l'écoute. c'est Comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un moyen de rire ensemble à nouveau et de trouver un territoire d'humour commun le, La question du désir féminin, elle est, elle est passionnante parce que, on en est encore un peu au balbutiement. C'est une espèce de carte qu'on est en train de dessiner, euh, en particulier et en général. Et c'est vraiment un territoire euh, assez peu exploré, même si, évidemment, c'est des problématiques dont les femmes se sont emparées depuis, euh, depuis longtemps, maintenant, depuis des décennies. Mais c'est vrai que cette idée de la construction d'un imaginaire féminin à travers la littérature, elle se pose encore aujourd'hui. Et donc, euh, cette question du désir féminin, elle est... Euh elle est encore à dessiner et à déterminer. Parce que c'est vrai qu'on est héritier, on est héritière, on est tributaire d'une un, culture euh, à la fois littéraire et d'une euh, voilà, histoire culturelle qui euh, met toujours la femme dans une position euh, d'objet. Et ça, ça vaut autant pour la littérature du 19e siècle que pour euh, la construction de, de toutes les formes d'art dans lesquelles la femme a toujours été plutôt désignée comme une proie. Une proie et comment son désir en particulier était toujours marqué sous le sceau de l'abandon et du scandale donc c'est vrai qu'on est très très tributaire de ces choses là et on a beaucoup de mal à, à s'en échapper aujourd'hui et c'est vrai qu'on euh, continue à considérer par exemple qu'une femme peut dire euh, non avec euh, la parole mais oui avec les yeux et donc euh, toute la séduction va être de, de trouver un moyen de euh, faire plier cette femme qui en euh, est obligée de prétendre ne pas vouloir parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Donc c'est vrai que ça me fait des, des constructions complètement biaisées, complètement cinglées dans lesquelles on est tous, on est tous pris dans ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie un peu d'aplatir, euh, d'aplanir et avec toutes ces questions autour du consentement et de trouver un nouveau langage du désir une nouvelle rhétorique du plaisir. Et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les gens ont toujours l'impression que quand on dit consentement, alors on va sortir un contrat, il va falloir cocher des cases et que ça va rendre la séduction et, euh, et le plaisir et le bonheur et cette joie-là de la complètement impossible alors qu'en réalité c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui il est plutôt question de réussir à trouver encore une fois une manière égalitaire de concevoir la sexualité et ces questions là la déconstruction n'est pas mauvaise pour qui que ce soit puisque à partir du moment où on se pose des questions peut-être que, que rien n'est acquis rien n'est considéré comme admis euh, admissible et donc euh, autoritaire ça ne peut qu'être bon Ensuite, aujourd'hui, on fait beaucoup de blagues sur la déconstruction et ça amuse tout le monde parce que ça fait partie de ces mots qu'on qu brandit pour pouvoir euh, invalider tout un courant de pensée. Donc, je ne sais pas bien ce qu'on entend par déconstruction et sur les limites de la déconstruction, je pense que c'est intéressant de toute façon toujours de se poser des questions sur euh, les choses telles qu'elles sont construites et qu sont, telles qu'elles sont acceptées par tous.